Alors on se retrouve pour parler maintenant plutôt de vie pratique, donc logement, transport, comment est-ce que tout cela fonctionne sur les campus de l'UTBM. Donc je suis accompagnée de Jeanne Gomez, qui est euh, du coup euh, étudiante. Euh, est-ce que tu peux te présenter peut-être en une ou deux minutes Oui c'est et... ça, donc euh, je m'appelle Jeanne Gomez, je suis en deuxième année de tronc commun à l'UTBM et j'habite sur le campus de Sévenant. Ok et euh, Edgar, du coup, est-ce que euh, toi aussi tu peux te présenter Tu es étudiant donc, en système industriel sur ça. le campus de Sévenant. C'est ça. Ouais. Et euh, du coup, euh, donc, euh, je ne sais pas si tu veux te présenter peut-être en, en quelques secondes. Non, mais voilà, moi je m'appelle Edgar Delprat et donc, je suis étudiant en, en dernière année en, en système industriel et donc j'habite euh, Belfort. Hein. D'accord, donc tous les deux vous êtes sur le campus de Sévenant. Euh, où est-ce que vous avez décidé de loger Est-ce qu'on a plusieurs solutions quand on est sur le campus de Sévenant pour se loger euh, donc, toi, Edgar, tu te loges plutôt côté Belfort, c'est venant tu... euh, Moi, j'ai choisi Belfort. Euh, parce que, donc, il y a une vérité, c'est quand même que c'est moins. Euh, je pense que je en, en parlerai mieux que moi, mais euh, il y a un petit peu plus de temps de trajet pour venir en cours, bien que ce ne soit pas non plus euh, très long. Euh, mais euh, mais euh, c'est là aussi où il, y a la, où il y a toute la vie, en fait. Euh, si on veut avoir une vie un peu active, bouger, etc. Euh, voilà. C'est principalement pour ça que j'ai fait la démarche d'habiter à Belfort. Bah, du coup, moi, j'ai choisi d'habiter à Sévenant, euh, principalement pour gagner des heures de sommeil, parce que euh, <rire> j'habite du coup à 5 minutes à pied de mon école, donc c'est pratique. Et en plus, je suis en résidence étudiante, et du coup, bah, mes voisins sont mes amis, donc il euh, y a quand même une vie sociale, même si c'est un petit village par rapport à Belfort. Okay. Et euh, du coup, Sévenant, c'est un peu plus euh, la campagne, enfin... Oui. Un milieu oui. un peu campagnard par rapport à, à Belfort, mais est-ce que quand même c'est bien desservi entre ces deux villes Oui, franchement j'avais peur que ça ne soit pas desservi et il y a vraiment pas mal le bus toutes les 15 minutes il me semble et on est à 5 minutes d'un supermarché, donc okay. euh, c'est vraiment pas mal. Et même pour euh, des étudiants qui voudraient venir à vélo, donc on a euh, bien sûr des parkings à vélo aussi sur les, les mmh. différents campus. Euh, pour les étudiants qui, habitent sur qui, qui vont sur le campus de Montbéliard, vous leur conseillez plutôt d'habiter euh, dans quelle ville Montbéliard Ouais. alors le, le, le mieux évidemment c'est d'habiter euh, à Montbéliard. Après, il y a, y a une alternative, je connais pas mal de monde qui, euh, qui de personnes qui font le choix d'habiter euh, à Belfort aussi parce que euh, quand on vient du tronc commun notamment, euh, on connaît beaucoup de gens à Belfort. Donc euh, on peut habiter à Belfort, la, la transition Belfort-Montbéliard se fait bien, euh, en train notamment. Euh, en revanche, euh, habiter à Sévenant quand on étudie à Montbéliard, si on n'a pas de voiture, Là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y euh, a pas de réseau direct entre, euh, entre le site de Sévenan et le site de Montbéliard. D'accord, très bien. Euh, donc, euh, pour se déplacer entre les campus, c'est bon, on a vu que c'était plutôt donc, le train entre Montbéliard et Belfort qui fonctionne assez bien. Euh, mais aussi, pour les étudiants qui aimeraient euh, rentrer chez leurs parents pendant les vacances ou alors euh, pendant les week-ends, est-ce qu'il y a des gares à proximité, des aéroports à proximité, surtout pour les gens qui habitent loin alors là il y, a, il y a deux facilités principales. La, la première c'est évidemment la gare TGV euh, Belfort-Montbéliard qui est située donc euh, on peut même y aller à pied en fait depuis Sévenant, elle est à, à 3 km de l'école seulement. Et puis, euh, donc de là, vous accédez euh, en 3h30, je crois, euh, de TGV à, à Paris. Et puis, une à fois 2h30. que vous êtes à Paris, 2h30, ouais. 2h30, voilà. Et puis, euh, de là, évidemment, vous accédez à toute la France. Et puis, euh, plus, plus rapide, mais un peu moins écologique, si vous voulez, euh, si vous voulez prendre l'avion, il y a l'aéroport de, de Balmulouse qui est euh, pareil, à une demi-heure, une heure de voiture. Et donc là, depuis, euh, c'est un aéroport international. Donc là, vous pouvez aller, j'en sais rien, moi, j'ai un ami, qui, par exemple, qui habite à Toulouse. Euh, il fait le, le trajet en trois heures, euh, en trois heures avec l'avion. Alors, une question euh, qui vient d'arriver dans le chat, peut-être plutôt pour toi, Jeanne. Mm -hmm. Y a-t-il euh, toutes les commodités euh, nécessaires à Sévenan Donc, commerce, laverie, etc. Est-ce que tu peux répondre à cette question À Sévenan même, je ne vais pas vous cacher qu'il n'y a pas grand-chose. Mais comme je le disais, il y a vraiment un supermarché qui est accessible à 5 minutes en bus ou 10 minutes en vélo. Donc, franchement, de ce côté-là, ça va. Et sinon, euh, bah, pour les laveries, soit il y en a dans les appartements ou sinon, je sais qu'avec l'AE, on peut laver son linge sans problème, du coup. Enfin, avec l'association des étudiants, mais on le verra plus tard, sans doute. Alors, on peut aussi se poser la question, justement, parce que tu disais qu'à Sévenan, il n'y avait pas énormément de commerce et, oui. et, et tout ça. Est ce qu'il y a quand même un moyen de se restaurer le midi quand on va sur le campus de Sévenan ou est ce que vraiment, euh, il n'y a rien du tout Non, vraiment, bah, en fait, il y a une solution, c'est qu'il y a un restaurant géré par le Crous. Donc, on peut manger tous les midis. C'est bah, pas cher et c'est très bon. Et du coup, c'est ce que les, la majorité des étudiants qui habitent à ou à Belfort, mais qui étudient sur ce campus-là, ils mangent dans le restaurant Cruz et euh, C'est une très bonne solution. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi retrouver des restaurants Crous donc dans les campus également de Montbéliard et de oui. Belfort. Donc Montbéliard et Belfort aussi, où vous avez également bah, d'autres fast-food ou choses comme oui. ça. D'ailleurs, je pense qu'avec l'association des étudiants, on a aussi des partenariats et des réductions dans certains, euh, certains commerces. Oui, c'est ça. Grâce à ça. On a une, on a une question donc, euh, par rapport aux appartements étudiants. Donc, est-ce qu'ils sont proposés par l'UTBM Alors, non. Euh, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs façons de se loger et de trouver un appartement euh, à Belfort enfin, sur, sur Belfort montréal sévenant Il y a un, un partenaire de l'UTBM euh, et de l'association étudiante qui s'appelle Neolia, qui propose des appartements euh, pas trop chers. Euh, donc, ça, c'est la première solution. Il y a une solution qui est offerte par le CRUS, euh, qui sont les résidences CRUS, comme on peut retrouver dans, dans les grandes villes étudiantes de France. Et puis, euh, tout simplement, euh, il y a une autre, un autre confort qu'on qu peut se permettre du moins à Belfort béliard c'est que l'immobilier étant pas trop cher, on peut trouver euh, des, des appartements euh, loués par des particuliers. Mmh. Les gens ont l'habitude ici, ça pose aucun souci. On peut soit euh, louer des appartements en colocation. Euh, beaucoup, de monde, euh, ben, beaucoup de personnes font ce choix parce qu'en général, au bout de 3-4 ans, on connaît bien... Euh, on connaît bien euh, les gens ici, on s'est fait beaucoup d'amis et donc on peut, on peut vivre en colocation avec tout le monde. Et puis euh, ça permet d'avoir des appartements de 90, 100 carrés pour trois, ce qui est quand même euh, relativement confortable. confortable. Je crois qu'à Paris, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Et puis, euh, et puis autrement, euh, simplement, oui, louer des studios. Euh, Il y a vraiment euh, une large gamme euh, de logements euh, ici, sur, sur belfort montbéliard euh, et même et, sur le groupe Facebook UTBM, il oui, y a souvent fait, en fait, des, fait, des, des ouais. annonces d'étudiants qui partent et qui proposent également leur logement pour, pour des futurs étudiants. Mmh, tout mmh. à fait, oui. Donc non, il y a vraiment beaucoup d'offres. Et, et puis même, si, si vous avez une voiture et que vous aimez et que vous aimez la, la, la, la campagne, vous pouvez tout à fait même louer. J'ai des, des amis qui font ça. Ils louent une maison. Et enfin, ils n'ont pas un appartement en colocation, ils ont une maison en colocation. Et donc là, ils ont un jardin, ils ont tout ce qu'on qu veut. Euh, très bien. Et du coup aussi, peut-être qu'on peut parler un peu, donc est-ce qu'il y a des lieux de vie sur, sur les campus Différents lieux de vie sur lesquels ben, se relaxer ou... Oui, peut-être tu peux en parler, Jeanne. Toi, Jeanne, tu peux ouais. peut-être plus en parler Donc, il bah, y a des lieux de vie sur les trois campus, donc à Belfort, à Montbéliard euh, et à Sévenan aussi. Donc, c'est géré par des étudiants. Et euh, on peut acheter euh, des sandwiches, des pasta box, des choses de restauration rapide. Et on peut aussi... Euh, bah, euh, se reposer sur des canapés, il euh, y a des billards, euh, ce genre de choses, pour passer un peu de temps euh, entre les cours avec Créer des amis. Créer des liens aussi avec oui, les ça. gens. Il euh, y a Sophie qui nous demande, donc, quel est le budget moyen pour un studio euh, si on n'est pas boursier C'est euh, très large, euh, mmh. c'est toujours pareil, ça dépend un petit peu de ce qu'on cherche. Si on veut quelque chose de, de très, très cossu, très bien équipé, euh, ça peut aller jusqu'à 500 euros par mois. Et puis, euh, alors moi, je recherche les recherches, je les ai fait il y a longtemps, mais... Euh, euh, ça devait être quelque chose comme euh, 300-350 mmh. les, les premiers prix, c'est ça Donc voilà, après en fonction, de toujours pareil, ça dépend un peu du confort qu'on cherche. Mais, euh, mais oui, euh, je crois que ça, ça attaque à 300-350 et ça peut monter à, à 500 euros par mois. Et après aussi, tout dépend si vous êtes en colocation ou tout seul, parce qu'en colocation, ouais. Ça, ouais. ça réduit quand même, ouais, ouais, quand ouais. même les frais. Euh, que faut quand faut-il réserver son logement à Sévenan est-ce qu'il faut aussi prendre à l'avance ou pas Je ne sais pas si, Jeanne, toi, tu t'y es pris à l'avance Oui, franchement, moi, je me suis pris en avance quand j'ai eu mes premiers résultats Parcoursup, il me semble, donc en mai. Parce que c'est vrai que les logements bah, sont assez privés, du coup, à Sévenant, vu qu'on est proche de l'école. Donc, je vous conseille vraiment de vous y prendre bah, le plus tôt possible euh, pour avoir des appartements à Sévenant. Et Maxime qui demande, donc, y a-t-il un itinéraire cyclable entre Belfort et Sévenant Oui, alors ça, c'est euh, un gros atout de l'école. Alors, mmh. euh, les hivers sont, sont rigoureux euh, euh, dans le Nord-Franche-Comté. Euh, donc, l'hiver, c'est un peu compliqué. Mais en revanche, l'été, c'est super agréable de venir euh, à l'UTBM à vélo. Euh, parce qu'il y a une piste cyclable dédiée. Euh, vous passez vraiment au milieu de la... Euh, enfin, elle est vraiment sécurisée. donc C'est-à-dire que vous ne partagez enfin Ce pas un, simplement un, un débord de la route. Vous avez vraiment une Piste cyclable dédiée, vous êtes au bord de la rivière, c'est vraiment super agréable comme trajet. Ça prend, écoutez, il y, y a, je crois qu'il y a 7 km de tête, donc ça veut faire quelque chose comme euh, un quart d'heure, 20 minutes. Et franchement, non, non, c'est super, super agréable. C'est le moyen de locomotion que je privilégie euh, quand, le, mmh. quand le temps le permet. D'accord, bah, bah, très bien, je vous remercie.